En tant qu'un leader pleinement responsable de vous-même, assumez votre responsabilité et faire preuve d'initiative et prendre les bonnes décisions. Encourager les autres qui viennent derrière vous en assumant vos erreurs tout en leur donnant la chance de ne plus commettre. Le même faute que vous.